Lundi et mardi, la lune sera dans le Sagittaire, votre neuvième maison. Surtout lundi, vous aurez un pouvoir de séduction irrésistible. Vous vous sentirez sexy et vous ferez tourner des têtes. Vous vous sentirez plein d'énergie et même hyper énergique. Votre intellect et vos réflexes accéléreront et vous avancerez dans vos projets, dans les négociations. Votre magnétisme personnel vous fera remporter des points. La chance vous sourit. Profitez-en. De temps en temps, vous pourriez questionner un peu la réalité et avoir quelques hésitations à propos de certaines étapes à suivre dans votre projet. Mais n'ayez pas de soucis, vous êtes sur la bonne voie. Mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre dixième maison. Vous continuez à avoir cette belle énergie physique et intellectuelle, bien que la chance vous laisse vous débrouiller par vous-même. Alors il serait à vous d'utiliser votre énergie que Mars, votre gouverneur, vous offre en faisant ce beau sextile. Avec Mercure, vous recevrez de l'aide de votre entourage, de vos amis ou de vos collègues et vous serez très ouvert à sortir en groupe et faire des activités de divertissement. Par contre, au boulot, il faudrait être très attentif au niveau de vos tâches et vos engagements. Certains pourraient vouloir mettre votre crédibilité en question. Vendredi, et, pardon, vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi après 14 h samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre onzième maison et une nouvelle Lune aura lieu dans euh, ce même signe, dans le Verseau. La nouvelle Lune dans votre onzième maison est une très belle opportunité et un nouveau début pour commencer à chercher... Euh, des nouvelles sources de revenus qui seraient plus innovantes et loin d'être traditionnelles. Pour la période euh, de la fin de la semaine incluant vendredi, elle sera une période très excitante. Vous voudriez vous réunir avec les amis et les membres de la famille, avoir du plaisir et travailler en même temps une période très propice pour négocier et discuter et votre charme